Tout le monde c'est content de vous voir, euh, je voulais vous expliquer un peu comment s'est passé le séchage. On sait que ma première grow euh, est terminée sous ma lumière SF4000 dans une tente 4 pieds par 4 pieds. Plusieurs personnes me demandent comment s'est passé mon séchage. Il euh, n'y a rien qui sent le foin, il n'y a rien qui sent le foin, donc euh, c'est sûr qu'on avait toujours peur que le cannabis sèche trop rapidement. Il faut faire sécher le cannabis sur 12 jours, 12 à 14 jours. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Euh, j'ai pourtant mis un humidificateur à l'intérieur et j'ai essayé de tenir mon humidité là, le plus haut possible, aux alentours de 60. Euh, écoutez, ça se promenait là, de 52 à 62. Euh, j'avais je, je, un déshumidificateur. Euh, la température elle a beaucoup joué dans cette semaine-là. Écoutez, j'ai trois plants qui ont séché en sept jours. Trois plants en huit jours. Trois plans en neuf jours. Il euh, y en a qui vont me dire, hey, t'avais pas dix plants, mais les deux petits couche-couche, je les mets pour un. Donc j'avais huit gros plans, deux petits, mais les deux petits, je dis que ça fait un. Donc... Euh, 7 jours, 8 jours, 9 jours, mais je vous le dis, c'est correct, le séchage est quand même correct, ça sent pas le foin, ils sont présentement en période de curing, euh, tous mes, toutes mes variétés sont dans des euh, dans des jars, dans des contenants, euh, Bernadin, comment on appelle ça, en tout cas vous comprenez ce que je veux dire, donc ils sont tous dans des euh, contenants de vitres, comme ça, ça coûte cher hein, ces contenants là, tabarouette. Ils sont identifiés. J'y rouvre euh, deux, trois minutes par jour, deux fois par jour là, pour la première semaine. Euh, la seule erreur que je suis en train de faire, là, euh, mais ce n'est pas vraiment une erreur, c'est peut-être pour euh, améliorer le curing. Moi, je vais faire le curing pendant 30 jours. Si mes contenants, ils seraient deux tiers pleins. Deux tiers pleins, trois quarts pleins. Avec un petit peu plus d'air à l'intérieur, euh, le curing sur 30 jours aurait, un, aurait une meilleure efficacité. Euh, quand je rouvre le contenant, j'ai un petit jeu, j'ai Shake, pour que, pour que ça bouge un peu, qu'il y ait un petit changement d'air. Hein? Quand on ouvre le contenant, c'est pour qu'il y ait un peu un changement d'air. Et puis, euh, j'ai tout pris mes contenants, j'ai tout pris mes vases, euh, euh, vous avez vu comment j'ai sorti de grammes? 617 grammes, c'est incroyable, j'en reviens pas. Euh, en plus, j'avais même pas tout euh, utilisé ma tente, il me reste encore beaucoup d'espace. J'ai été un petit peu influencé par euh, quelques soi-disant master grower », mais j'ai appris, j'ai appris, c'est ma première grow, j'ai vraiment appris. Ma deuxième grow va être encore meilleure. Euh, on le sait, j'avais pas utilisé le Scrog. Euh, la raison de ce nombre de grammes-là, je pense, c'est le nombre de toppings que j'ai fait. Euh, j'ai topé mon champ. Hein, j'ai coupé des têtes. Il y a quelqu'un qui m'a montré, qui m'a dit de faire peut-être une vidéo un peu plus précise sur le topping. Pour vous le montrer. Euh, j'ai topé mon homme comme jamais. J'ai un sel dans les yeux. J'ai topé comme tu n'as jamais vu un gars topper. Et puis, du low stress training, j'ai baissé mes feuilles, mes tiges. Euh, je les ai attaché. Donc, euh, c'est pas juste là, la, la, le dessus de la plante là, qui a poussé, c'est vraiment à l'intérieur. Donc, euh, j'ai tout pris en note là, euh, la quantité de grammes par, euh, par variété. Euh, je, on, on, je vais toutes les essayer un par un. C'est sûr que là, les arômes, c'est pas tellement bon. Là, euh, ça change beaucoup. Et puis, pas sûr que je vais tout aimer à la fin de mon curing, de toute façon. Donc, la période de séchage, euh, les deux premières journées, on nous suggère là, de mettre ça à 55 et puis les 10 autres journées à 60. Écrivez dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec ces taux d'humidité. Euh, deux jours 55, 10 jours 60. Le, la température 18 degrés. J'ai pas été capable d'avoir 18. Euh, J'avais 21 degrés au début, les trois premiers jours. J'étais super content d'avoir 21. Après ça, ça tombait à 24 degrés. Euh, C'est pour ça là, que que j'ai pas été capable de me rendre à 12 jours. Euh, mon taux d'humidité était bon là. Euh, Je dis 52-62 là, mais il euh, ben, y a pas de mais. C'était ça. Ça sent pas le foin. Je, je suis vraiment content, ça sent pas le foin. Euh, des petites odeurs de, ga de, de gazon, c'est normal, parce que la chlorophylle est en train de sortir du pot. Quand j'y rouvre, euh, j'en prends soin. Euh, L'allure du bud va aussi s'améliorer à la fin du curing. Là, le, le look est un peu bizarre. Euh, J'ai... Un cannabis là, qui était à 55% d'humidité, il a fallu que je mette deux, trois gouttes d'eau pour le remonter à 62. J'ai pas utilisé de Boveda ni de Boost. Je voulais pas faire ça du tout, du tout, du tout. Euh, J'ai peur des boosts, des Boveda. Je, je veux pas qu'ils prennent mes terpènes, qu'ils prennent mes arômes. Tout mon cannabis est vraiment différent les uns des autres. Vraiment là, les deux perps. Il hein, y en a un qui goûte le raisin, l'autre la lavande. Euh, les deux Goriaz là c'est de la merde Je sais pas si ça va sortir euh, incroyable à la fin du curing. Euh, mon White Widow Super Skunk, euh, pff, ça sent le suret de vomi. Euh, les deux qui sentent très bons, c'est les deux Boba Couche CBD. Euh, mais on le sait, il va y avoir à l'entour de 8% THC, 10% CBD, euh, boba couche CBD. Les deux sentent un petit peu le couche, c'est intéressant. Euh, les deux bébés couche couche les deux petits coucheux-couche, c'est -couche, sûr que je vais les aimer. Euh, j'ai une plante mère, puis j'ai pris euh, deux boutures là, de la plante mère, donc je connais le couche couche un goût euh, diesel là, euh, qui... qui, qui qui aspire à être un Rockstone, mais ça sera jamais un Rockstone. Euh, J'ai aussi le Zombies Gittles, là qui n'a pas l'air est effrayant non plus. Euh, mais qu'est-ce que tu veux on, on va continuer. Il me reste encore là, euh, la graine de cannabis 3, 4 et 5 euh, du Bobo 3, 4 et 5 du Purps 3, 4 et 5 du Gorillaz Gittles donc, on va faire euh, la Phenohunt, hunter hein, chasseur de phénotypes. Euh, vous avez remarqué dans mon compte YouTube, j'ai changé mon nom, Weedman Pheno-Hunter, et aussi sur mon compte Instagram, ce n'est plus Weed Indicoman. c'est maintenant Weedman Phenohunter. hunter euh, Écoutez, il y a beaucoup de personnes qui me demandent de faire des euh, vidéos de la SQDC. Demain, euh, il va en avoir une sur le Cush le cookie de OMI, OMI, OMY, la compagnie, la marque, OMY m oh My, le couche cookie, donc euh, la raison que je fais moins de SQDC, premièrement j'ai 617 grammes à fumer, et puis euh, je suis je, je, je tanné SQDC, des fois, là du bon, du bon select, on oublie ça, tweed avec canopy, on oublie ça, euh, namasté, c'est pas 20$, c'est 30$, dollars. J'en veux plus de Namasté, ça se démarque pas assez. Euh, J'ai vu des photos sur Reddit là, de la compagnie, euh, de la marque, là, du gars du chef de police. Euh, le monde me dit de faire des vidéos de ça et de détruire la compagnie. Ça m'intéresse pas de faire de publicité euh, sur ça, je ne toucherai pas à ça. J'ai vu des photos sur Reddit, c'est effrayant, c'est effrayant. Euh, même si je fais de la mauvaise publicité, euh, je ne l'ai pas, le 30$ pour acheter du cannabis de cette qualité-là. Encore, c'est des photos, euh, mais j'ai vu plusieurs photos. J'ai vu plusieurs photos de plusieurs personnes différentes, de plusieurs variétés de Québec Gold Tech. Donc, je ne peux plus me le permettre. Euh, j'ai des paiements à faire. Euh, écoutez, j'ai... J'ai acheté euh, des fans, je rachète d'autres fans, J'étais au Canadian Tire acheter des fans, j'ai racheté encore de la terre, euh, c'est beaucoup de dépenses, c'est beaucoup de dépenses, euh, mais ça va rapporter 617 grammes, euh, je pense même prendre le cannabis que j'aime pas, peut-être euh, mettre ça sous la presse, et puis euh, on va sortir du Rosen mon chum, puis on va y aller à coups de petites quantités, euh, on va vaporiser. On va vaporiser le cannabis que j'aime pas. Euh, ça sort beaucoup mieux quand je le vaporise. Donc, euh, les gens vont être contents euh, que j'utilise mon Mighty. On va utiliser mon Mighty avec le cannabis que j'aime pas. Ensuite de ça, écoutez, euh, le séchage. 7-8, 9 jours. Euh, les deux euh, qui ont pris 9 jours, c'est les deux Bobacouche CBD. Donc. Euh, Vraiment satisfait aussi de Dinafem. Dinafem, c'est la compagnie de graines de cannabis que je me suis procuré, le Boba Kush. Les deux euh, ont un arôme similaire. Les deux Purps n'ont peut-être pas un arôme similaire. Un, c'est le raisin, un l'autre, lavande. Ça peut toujours un petit peu changer avec le curing. Le curing va être terminé euh, le 28 avril, donc après un mois. Euh, mais les deux perps de Dinafem, ce que j'ai aimé, c'est euh, le visuel était similaire. Donc Dynafem, euh, c'est quand même une constance. dans. Euh, comme, il y a un mot à ça, pas une constance, mais un, une régularité. là. Puis de l'autre côté, Barney's Farm, euh, les deux Gorilla's Ghettos, Je connais pas la variété ghettos. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. C'est vraiment le Gorilla du Gorilla Glue qui m'a attiré. Peut-être même la photo. Euh, un est Sativa, l'autre est Indica, les deux ont un petit peu de mauve dessus. Euh, stable, stabilité. Peut-être un petit peu moins de stabilité chez Barney's Farms, mais j'ai seulement mis deux semences, deux graines de cannabis. Donc, euh, avec la troisième, quatrième et cinquième semence, on va pouvoir voir un petit peu plus euh, s'il y a une stabilité avec Barney's Farms. J'imagine que oui, c'est quand même une grosse compagnie, peut-être même un peu trop grosse, peut-être trop commerciale. Euh, je me suis procuré euh, d'autres graines de cannabis euh, de la marque Reaper Seeds. J'ai un White Widow Super Skunk de Reaper Seeds que j'aime pas la ronde et j'ai un Zombies Giddles de Reaper Seeds que j'aime pas la ronde, mais mais la raison pour laquelle j'ai acheté euh, des graines de Reaper Seeds c'est les arômes les variétés. Pas les arômes, les variétés. Euh, vous que je me le dise? Je me suis commandé du wedding cake mélangé en zombie couche. Je me suis commandé du GG4 mélangé en triangle couche. Et puis, je me suis commandé du Mendochino purple couche mélangé Uh, Boba Cush je crois uh, le Mendo Chino Purple Cush c'est supposé être là, uh, le fameux Purps de Ce uh, c'est pas comme les deux Purps que j'ai dans ma grow présentement, le Mendo Chino Purple Cush je suis en train de chercher uh, en même temps ça serait vraiment comme le fameux Purps qui n'est plus disponible, qui est discontinué, qui est sorti. Euh, euh, Boba Kush en Chino Purple Kush. Donc, je me suis commandé ça. Euh, vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Donc, euh, allez sur mon euh, Winman euh, Fino Hunter sur Instagram. Toujours intéressant. Euh, on a sorti les résultats de la prochaine vidéo SQDC, ce ne sera pas le pink couche de Saint-Raphaël, le contenant bleu en français. Ça va être le couche cookie de OMI. OMI, Omai, je ne sais pas comment dire. Donc, on va aller, on va aller, on va aller quoi? On va te quelque part? On va nulle part. On va nulle part. Donne un pouce à la vidéo, écris un commentaire. Et inquiète pas, on va voir là, euh, chaque cannabis que... Je suis en train de faire curer, curer un par un. En français, c'est affilié, affilié. je ne sais pas trop. En tout cas, le curing, je suis en train de chercher le mot en français. Là. Le monde l'utilise beaucoup ces temps-ci. Euh, moi, je te dis, là, je note, là, pour ne vraiment pas, vraiment pas l'oublier, je te dis, curing, j'ai vu ça là, dans ma face, à l'ordinateur. Je ne pas le manquer, man. Je peux pas le manquer, euh, mais c'est tellement... Ça change de goût un peu. Euh, je, je te souhaite un jour que tu fasses pousser ton cannabis, man. Je ne l'ai même pas encore fumé. Je l'ai fumé un peu. Je l'ai fumé un peu, mais il fallait ne pas, fallait pas, ça ne absolument rien de fumer ça, man. Le curing, là, tu ne crois pas tant que tu ne le fais pas. Puis il paraît que je suis dans le pire moment en ce moment. Il paraît que les deux premières semaines, ça sent la marde. Imagine le Gorilla Glous Giddos, man. Il y aurait un goût de gorilla, puis un goût de sucré. Ça serait malade, man. Ça serait malade mental. Mais le curing, c'est ça que je pense qui fait la différence entre le fameux pot à 100 piastres. Le pot à 100 piastres, le gars, il n'a pas le temps d'ouvrir toutes ses pots là, de bernadin Deux minutes par jour, pendant 30 jours. Là. Non, non. Il a fini d'être séché. J'ai aucune idée. J'ai aucune idée, man. Mais à la fin du séchage, j'ai fumé 2-3 joints de 2-3 variétés. Peut-être du pot à pièces J'étais un peu déçu, mais pourtant, hein, avant de découper, les plants étaient vraiment beaux quand même. Foxter, euh, Tricombe, euh, mes bobacus, j'étais dur comme la roche, euh, comme 48 nord. J'étais vraiment, vraiment très fier. Mais quand ils coupent, mon homme, ils perdent de l'allure un peu, là. ils perdent un peu de fierté. Et puis, euh, en les trimant, euh, on, on essaie de faire attention. Mais, tu sais, 67 grammes à un moment donné, là, tu trimes. Tu veut dire? Donc, euh, je ne te dirai pas que j'ai coupé les coins, les coins ronds. Mais, il euh, fa fallait que ça passe à un moment donné. Là, ça, ça, ça, ça, ça, ça y est, tout tous Fait que, euh, on check ça. aller. c'était la vidéo euh, du séchage. Euh, je sais pas, je devrais faire une vidéo du curing. C'est un peu une vidéo euh, séchage curing. Donc, euh, dis-moi si tu es capable, là, toi, d'atteindre ton séchage en 12-14 jours. Est-ce que tu fais sécher ton cannabis en 12-14 jours? Il y en a qui m'ont dit des, des techniques de séchage différentes. Là, euh, mettre mon cannabis dans l'eau, je sais pas trop. Hein? Plein de différentes façons. Il euh, y a plein de façons de faire pousser le cannabis, plein de façons de faire sécher le cannabis. Plein de façons aussi de faire germer une graine de cannabis, hein? on c'est la fameuse technique du ziploc. Mais, euh, alright, je te laisse là-dessus, je t'adore, et puis euh, on se revoit très bientôt là, dans une prochaine vidéo. Ciao!